Fais pas le malin. -là, là. <rire> Attends, moi je veux qu'on te voit. Voilà. Euh, ouais, j'aurais bien aimé sortir une note, mais non. et est un peu pourri. Alors, on est dans un café. Euh, on n'en sait pas plus, toi non plus je pense. Non. Euh, L'accès est assez marrant, qu'on détaillera pas. <rire> euh, voilà, donc euh, c'est parti pour la euh, visite. C'est ouais. notre premier café, je crois. Ouais. Non, non, non, on est fait chez Léonard. Ah, et puis peut-être d'autres qu'on ne se souvient pas. Euh c'est le quatrième tournage de la journée, on commence à être fatigué, la lumière baisse. Euh, je pense qu'on va y aller. Allez, go Alors, je crois que finalement, c'est la visite un peu décevante de la journée. Ouais, ouais, ouais, ben bah, là, ouais, c'est... Je bon. pense que ça a été vidé. Ça a été vidé, ouais. Mais euh, surtout, c'est qu'on a vu du lourd avant, euh, donc on arrive là, il n'y a plus grand-chose, malheureusement. Et il fait un peu noir, euh, là où c'est, euh, entre guillemets, intéressant. Voilà, bon, ouais. On va on pas Ouais, on va pas s'éterniser, de toute façon. On va redescendre. Allez, allez. On redescend. Alors bah Nico, tu me fais un petit bilan de la visite Un petit bilan, donc <rire> ce sera ça. Hein. Euh, on ne retiendra que le piano, le jeu de qui et le bar qui est dans le noir, donc on a du mal à voir. Sinon, tout est vide et pourri. Euh, ça fait pas mal d'années que c'est abandonné. Donc, euh, bah, la suite pour un prochain épisode. Allez, salut